Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo recette. J'ai décidé avec mon copain de vous présenter 4 recettes étudiantes complètes, abordables. Vraiment, c'est pas très très cher à faire, bonnes et euh, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je me suis vraiment donné aussi à fond sur le montage, donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Je sais que c'est un peu obvious, mais ça me donne tellement de force, genre pour l'algorithme de YouTube, de commenter. Et c'est vrai que euh, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, donc vraiment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à Donnez vos recettes aussi euh, étudiantes si vous voulez, si vous êtes étudiant ou même vos recettes de lycéens ou euh, de jeunes adultes, comme vous voulez encore une fois je fais vraiment cette vidéo pour partager des tips et pour euh, vous aider à manger peut-être mieux mais aussi à varier vos repas parce que moi j'ai un peu tendance à faire tout le temps les mêmes recettes si je ne sors pas de ma zone de confort donc j'espère réellement que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire et à me taguer sur insta si vous testez ces recettes et let's go Alors pour la première recette on va réaliser des petites gnocchis aux courgettes donc on va commencer euh, bah, évidemment par couper les petites courgettes. Je vous conseille de couper en petits bouts, nous on en fait euh, vraiment deux courgettes pour deux et un peu plus des fois si on en a plus. Ensuite on va couper des oignons, un oignon suffit en petits bouts pareil et on va faire cuire le tout dans une casserole avec un bouillon de légumes si vous avez des herbes de provence et de la sauce soja. Pendant ce temps-là, on va couper une demi-moza, j'en mets pas trop non plus, en petits carrés, voilà, des tout petits carrés qu'on va ajouter à la préparation une fois que c'est bien cuit. Et pour que ça fonde dedans, faut pas le faire trop tôt, sinon après ça disparaît et c'est plus bon. Ensuite, on va cuire nos petites noeuds à la poêle et les mettre dans une assiette. Je ne vais pas montrer parce que c'est très simple. Et on va mettre la mixture ensemble. Ça paraît pas très bon euh, ni très beau, mais c'est incroyable. Il y a la moza qui fond, c'est trop bon et vraiment un des meilleurs plats... Euh, que j'adore faire au quotidien pour la seconde recette pareil ça va être une petite recette avec des légumes on va commencer par couper des carottes je trouve que les carottes c'est vraiment cool parce que c'est pas très cher surtout quand tu les achètes au kilo euh, juste si vous les achetez pas bio essayez de les éplucher avant et pareil des tout petits bouts parce que sinon c'est long à cuire on va les ajouter pareil encore une fois à la préparation avec cette fois ci des oignons euh, de la sauce soja j'ai mis un petit peu de vin aussi et toujours des épices, c'est très important de les laisser cuire longtemps pour que ce soit vraiment mou et en même temps j'ai préparé des pâtes je ne vous ai pas montré, vous savez faire des pâtes je vais ensuite mélanger tout avec de la crème ça adoucit vraiment le tout et c'est incroyable, c'est important de mélanger la crème avant on a aussi rajouté un petit peu de fromage encore une fois ça c'est optionnel et on met dans les assiettes c'est trop trop bon le petit vin ça relève un petit peu vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais ça rend le tout encore meilleur et c'est hyper complet et trop pour la troisième recette pareil cette fois ci on va faire une recette un peu différente euh, une quiche donc on commence par couper les petits poivrons on a pris je crois deux poivrons pour cette recette vous pouvez en prendre plus vous pouvez en prendre moins on va commencer par faire cuire les poivrons avec nos oignons, c'était des oignons surgelés. Et en parallèle, on va prendre la pâte feuilletée qu'on va mettre à préchauffer au four à 200 degrés pour qu'elle soit un peu plus solide. Pendant ce temps-là, je fais la préparation. Je mettrai tout en barre d'infos pour que ce soit plus simple si vous avez un peu de mal à suivre. Mais on va mettre du lait ainsi que deux œufs, des herbes de Provence, du sel. Voilà, vous assaisonnez comme vous voulez. Et on mélangera le tout euh, une fois que ce sera bien mélangé à la garniture pour euh, vraiment faire l'intérieur de la tarte. Ensuite on met dans la pâte qui est euh, pré-cuite. On rajoute un petit peu de fromage comme du chèvre comme nous et on laisse cuire. Pendant 30 minutes à environ 200 degrés, surveillez bien la tarte. Une fois que c'est bon, on peut euh, goûter, vous pouvez mettre votre fourchette au milieu pour voir si c'est cuit. Euh, c'est incroyable, vraiment c'est trop bon, ça tient plusieurs jours, enfin nous vraiment ça nous fait deux repas complets avec un petit peu de salade. C'est croquant, c'est complet, c'est euh, vraiment incroyable, j'adore cette recette, donc j'espère qu'elle enfin, qu vous plaira, que vous pourrez la tester. Enfin la dernière recette, recette encore plus simple que les autres encore plus rapide, vous commencez par couper un oignon. Encore une fois oignon euh, surgelé ou oignon normal, moi j'aime pas trop couper les oignons donc j'en prends souvent des surgelés mais les normaux sont meilleurs. On fait caraméliser avec un petit peu de sauce soja, ensuite on prend une conserve d'haricots rouges, encore une fois c'est vraiment hyper rentable, c'est pas du tout cher. On mélange oignons caramélisés et, et les haricots rouges avec de la sauce tomate, des épices mexicaines, du riz, euh, c'était du riz pré -cuit, donc je vous ai pas montré la cuisson. On mélange le tout, pareil on rajoute épices mexicaines, sel, on met dans notre assiette. Vous pouvez manger comme ça mais nous ce qu'on aime trop faire c'est prendre des pâtes à wraps, c'est pas cher encore une fois. On met euh, voilà notre petite mixture, ensuite on met un peu de crème parce que les épices mexicaines c'est assez fort et la crème ça adoucit encore une fois c'est trop bon. Et on mange ça, très très simple, assez complet, enfin nous ça, ça enfin, on adore ça vraiment j'ai rien de plus à dire et donc j'espère que vous aimerez aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram, à me dire encore une fois quelles sont vos recettes étudiantes, quelles recettes vous aimeriez tester et à liker vraiment, ça me soutient de ouf. J'espère que ça vous plaira, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye la mif